Eh bien, bonjour à tous. Hop, merci d'être venu. C'est parti. Alors, euh, cette présentation est d'un niveau débutant, je l'écris dans le petit descriptif. Donc, euh, peut-être juste avant de commencer, s'assurer, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le framework Zappa Bien. Euh, qui ne connaît pas Lambda d'AWS La vache. Bon, les autres, j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Et qui a jamais utilisé AWS OK. Voilà. Bien, la pression monte. Alors, euh, petite présentation rapide. Donc, je m'appelle Frédéric Zind. Euh, je suis originellement euh, un étudiant en mécanique. J'ai fait pendant plus de 18 ans de la gestion technique euh, d'équipes, de matériel roulant, euh, d'équipes d'intervention euh, dans le domaine de la logistique et des services. Par contre, je suis quand même libriste, pratiquant depuis un certain nombre d'années, à savoir Debian 3, pour qui ça parle. Donc c'est Woody, c'était dans les années 2000. Et en 2018, j'ai pris la sage décision, parce que j'avais tendance à faire un peu d'informatique dans mon métier, parce que j'ai toujours un petit peu aimé ça. Mais je faisais quand même passablement euh, euh, des trucs pas terribles. Et euh, donc je décide en fait d'apprendre le métier de dev pour de vrai. Et je fais une année de, de, de formation avec Open Classrooms pour devenir développeur Python. Et je... Et voilà, et donc du coup maintenant j'ai un travail officiel de développeur euh, dans une petite boîte d'infogérance euh, lyonnaise, je suis arrivé en mars 2019, je suis le seul développeur et j'ai la charge de faire du développement pour des, des clients qui actuellement, euh, euh, pour qui on fait que de l'infogérance. Donc, euh, ce n'est pas une recette miracle que je vais vous proposer, c'est vraiment une, over, euh, une overview, comme on dit en français, euh, de ce que j'ai pu, euh, pu faire vite fait avec ces outils-là. Euh, j'ai plus ou moins de recul sur ce projet dans la mesure où euh, il a maintenant un peu plus de six mois. Euh, il a commencé comment Il a commencé parce que j'ai passé un entretien d'embauche à, de euh, à la fin de ma formation. Euh, un entretien technique avec une boîte très sympa. Euh, entre parenthèses, je pense que si ça n'avait pas été le premier entretien que je passais, c'était peut-être sans doute chez eux que j'allais travailler. Et en fait, dans cet entretien technique, on m'a demandé de déployer un algorithme de Clide. Donc pour les mathématiciens qui sont là, euh, bon moi ça m'a fait très très peur, mais ils étaient, ils étaient plutôt bienveillants donc ça s'est bien passé. Donc c'est de définir le plus grand commun diviseur de, de nombres. Et donc l'idée de leur projet de test, c'est de dire, bah, voilà, tu nous déploies une petite fonction Python et nous, on a un framework qui va déployer ça dans AWS Lambda et on te file un accès à notre GitLab. Euh, tu fais ça, tu as une heure et quand tu fais ton commit, euh, ça sera mis en ligne sur AWS et tu auras une jolie URL pour accéder à ta, à ta fonction. Donc, euh, je n'ai pas réussi en une heure. <rire> Cela dit, c'était assez sympa, ça a attisé ma curiosité et je me suis dit « Bon, moi personnellement, en tant que libriste, j'avoue que les produits AWS, euh, je ne suis pas super attiré. Euh, ils utilisaient le, le framework serverless qui est en JavaScript. Je me suis dit « Putain, là, je viens déjà de me faire une année de Python, s'il faut que je me mette dans un framework qui utilise JavaScript, euh, je risque de me perdre. » Et euh, ça tombait bien. J'étais impatient de quitter GitHub, qui était l'outil préconisé pour Open classrooms et de me mettre à GitLab, qui semblait super euh, attirant à mes yeux. Et puis bon, comme AWS était quand même assez incontournable dans le milieu, que j'étais à ce moment-là en recherche de boulot, je dis je peux pas non plus faire l'impasse totale. Il y a un moment, il faut mettre le nez dedans, donc c'était l'occasion. Donc j'ai oublié de passer les points. Donc effectivement, c'était un test d'embauche. Ma curiosité, GitLab, si. Donc. Vite fait, zappa, parce que bah, tout simplement, euh, bah, c'est ce que j'ai trouvé euh, de 100% Python pour déployer euh, dans AWS, j'ai trouvé ce petit framework là, Il propose un Hello World sympa en fait, euh, qui est très très vendeur euh, sur, leur, euh, sur leur page de doc, on n'a pas besoin de grand chose, on a besoin de deux petits fichiers, alors le sous-entendu c'est qu'il faut bien sûr installer Zappa et Flask avant, il faut avoir euh, des credentials AWS sur sa machine pour que ben voilà, ça puisse se faire, mais hormis ces deux aspects qui sont oubliés euh, dans, le petit, dans, les, dans les trois petites copies d'écran qu'on qu va voir, c'est relativement simple, on va avoir un fichier, du coup, je ne sais pas si c'est très lisible pour vous, c'est pas du tout lisible pour vous, je ne peux pas le maximiser là. J'avoue que euh, entre l'écran et le grand, grand, grand écran, je ne sais pas prévoir. Donc, vous pourrez, de toute façon, je vous filerai les liens euh, de tout ça. Et la présentation est, est déjà disponible sur, sur mon petit site. Donc, du coup, bah, c'est un flasque vraiment minimaliste qui renvoie euh, la string « Hello World » from Zappa. Euh, ensuite, on a besoin d'utiliser de, de, la fonction « Deploy » de Zappa. Et le déploiement en fait, se fait euh, dans la foulée, en instantané. Euh, le framework nous renvoie, suite à cette, ce déploiement, il nous renvoie en fait, l'URL de, de, de la route lambda qui a été... Enfin, de la route... Je euh, ne pas là, la route lambda, les, les, euh, je me souviens plus du nom de, du module de route. Mais voilà, on reçoit la route en retour euh, fournie par AWS. Et du coup, bah, voilà, notre route, elle est là. Et si on curl cette route... Eh ben, on est tout content, on a notre petit hello world qui s'affiche sur notre ligne de commande. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre, la doc est vraiment bien foutue, euh, un blaireau comme moi qui débutait a réussi euh, relativement facilement à faire euh, des premiers lower, des premières bidouilles. Euh, ce sera en lien aussi à la fin de ma présentation, dans mon GitLab perso j'ai aussi un, petit, un autre bac à sable Zappa dans lequel j'ai essayé 2 trois trucs. Donc si ça vous intéresse vous pourrez creuser là-dedans, vous pourrez éventuellement faire des commentaires et tout, moi je suis, euh, je suis toujours intéressé par le retour. Zappa ne se limite pas à Flask, Zappa est compatible WSGI, donc du coup, euh, du Django doit pouvoir être utilisé, du euh, Pyramid, du euh, Aniblock, je ne sais pas. Euh, bon, voilà, je, je vous laisse regarder si effectivement vous avez euh, envie d'aller un peu plus loin. Un peu plus loin, justement, euh, le projet Open Classroom propose d'avoir en fait, euh, au projet numéro 7, un petit chatbot qui va aller piocher dans les API d'OpenStreetMaps et euh, enfin non, de Google Maps pour le projet et, euh, et de Wikipédia. Euh, le pitch il est assez simple. On, on pose une question relative à un lieu géographique et on va avoir en retour une carte qui est censée bon voilà être un lieu géographique en rapport avec la question qu'on pose et un petit pitch qui est issu de la, de, de la page Wikipédia en rapport plus ou moins avec ce lieu. Et, euh, et un lien vers la page Wikipédia. Donc c'était un projet très sympa, c'est un projet assez ambitieux dans le parcours Open Classroom, c'est le premier euh, gros projet qui mélange beaucoup de choses en web, euh, c'est le premier Flask. donc euh, voilà, c'était assez sympa, et je me suis dit, bah, voilà ça c'est un projet idéal pour pouvoir euh, me, euh, aller plus loin que le Hello World avec Zappa. Et donc, euh, bah, c'est ce que j'ai fait, Donc c'est ce petit projet, euh, le, papy, euh, le papy bot. Euh... Le projet à la base est hébergé sur Heroku, qui était une plateforme assez sympa de, de SaaS aussi. Et, euh, et utilisant l'API Google, et que comme j'ai toujours un problème avec mes numéros de carte bleue que je laisse, euh, le projet, à partir du moment où il a été validé, euh, j'ai coupé euh, mes accès carte bleue. Donc euh, c'était un peu dommage d'avoir ce projet qui était fonctionnel, mais pas dispo en ligne, donc c'est ce que j'ai fait avec AWS. Là, je ne sais pas, mais mon compte AWS, mon fritière, il doit, il, doit, il doit se terminer en janvier, donc je ne sais pas ce qui va se passer, s'il faut que je le coupe aussi, enfin bon, bref, il me fatigue tous ces gens. Euh... Donc je vous demande un peu d'indulgence, on va avoir un peu des bouts de code, avec un peu de chance, vous n'allez rien voir de là d'où vous êtes, donc je suis rassuré parce que c'est mon premier projet Flask j'ai remis le nez dedans, même si j'ai que 7 mois d'expérience, euh, c'est quand même, ouais, un... on voit que c'est d'avant, quoi. Donc, ouais si c'est pas si pas si mal que ça. Euh, L'arborescence classique euh, d'un petit flask. Donc, on n'a pas de fichier de config qui s'affiche. Si c'est bon, voilà. Config et les stop words. Ça c'est euh, les stop words, c'est ce qui avait été utilisé pour pouvoir trier un petit peu la requête de l'utilisateur. Et puis bah, euh, la config, euh, la config qui est une config. Euh, euh, avec les différentes clés, les accès aux variables d'environnement, etc. Donc rien de, rien de sorcier. Euh, là j'ai un, euh, un petit bout de code qui me permet de générer la page statique qui va, qui va, bah, qui va être la monopage HTML. On va retrouver aussi bah, du coup, un peu de code, j'ai des modèles avec des, des fichiers dedans et mon, mon run.py qui me permettra de démarrer l'application. On a aussi les templates, donc la partie statique, donc euh, le CSS, les images, le javascript et l'index en Jinja, et qui lui sera converti en, en page HTML euh, euh, au lancement. Donc ça marche bien, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, le projet euh, euh, initial a été converti pour GitLab euh, et utiliser les GitLab Pages. Donc mon projet qui sera en lien plus loin euh, est disponible aujourd'hui euh, et sera disponible tant que GitLab fonctionne de cette manière-là. Donc ça se présente comme ça. On a notre petite, euh, notre petite zone de texte. On pose la question. On demande où est Bordeaux Donc là, il me dit bah, c'est super. Bordeaux, je me souviens, j'y suis allé avec mamie. Euh, regarde, tiens, ça c'est la carte, l'université de Bordeaux. Et euh, il nous fait le petit lien, petit Wikipédia. Donc super. Ça c'est fonctionnel, voilà la base que j'utilise pour, euh, pour aller plus loin. Alors, pour aller sur les internets avec AWS et GitLab, qui ne connaît pas GitLab, très bien, on va gagner du temps donc euh, voilà, GitLab est un outil que j'apprécie beaucoup, que je découvre vraiment au quotidien aujourd'hui et sur lequel j'utilise, je pense, à peu près 20% de ce qui est possible de faire. D'autant plus que je suis tout seul comme développeur, donc un certain nombre de fonctionnalités ne euh, m'intéressent pas. Et donc du coup, on va rajouter deux trois petites modifs dans le Flask d'origine pour pouvoir euh, utiliser Zappa et AWS. Donc on retrouve notre arborescence flasque, on rajoute un petit script shell à ws -Auth que moi j'ai mis là et qui va me permettre de récupérer les variables d'environnement parce que j'aime pas donner mes clés d'accès à ws dans le code donc il doit y avoir de mémoire il doit y avoir 4-5 variables d'environnement à paramétrer dans GitLab euh, pour que ça fonctionne en sécurité. Donc ce petit script il va permettre à la CI de GitLab de générer mon fichier de credential dans le runner GitLab pour que bah, le job de Zappa puisse fonctionner euh, correctement. Euh... Le GitLab CI, incontournable effectivement, donc avec dedans, vous verrez si vous jetez un œil au code, euh, comme j'ai euh, rajouté cette présentation directement, j'utilise un outil qui permet de, de mettre la présentation dans le code aussi. Euh, dans, le job, euh, dans les jobs euh, GitLab, il y a aussi les jobs alliés à la génération de la présentation, des diagrammes, etc. Donc il est un peu, euh, pour, un... pour moi, il, est, il commence à être volumineux. Euh... Et enfin, le Zappa Settings, dans lequel on va retrouver la configuration de Zappa euh, basique. Donc, qu'est-ce que ça donne Maintenant qu'on a cette arborescence, donc là, on a la configuration standard. Euh, L'intérêt, je le mettais en introduction, j'en ai pas encore parlé, c'est que moi, ce que j'avais trouvé très déroutant avec AWS, c'est qu'on euh, est quand même un peu obligé de coder pour AWS, et que pour faire du développement local, euh, en tout cas facilement, simplement, avec des outils standards et ouverts... <rire> Eh ben, ça ne marche pas, ils ont sans doute plein d'outils qui permettent de faire du dev local de manière facile et tout. Mais du coup là, là, ce qui était intéressant avec ce projet Zappa, c'est qu'en local on utilise Flask et c'est tout. Donc on fait exactement euh, comme on a l'habitude de faire avec Flask. On a le, le local dev, euh, mon, mon app Flask va se connecter à Wikipédia, va se connecter à Macbox, Map, Mapbox, c'est la l'API que j'ai utilisé pour remplacer Google Maps. Et, euh, voilà, et localement, on a ce que je vous ai présenté tout à l'heure qui fonctionne complètement. On rajoute la partie Zappa donc, euh, dans, la, dans la CI de GitLab. Et là, du coup, qu'est-ce que va faire la CI La CI va d'un côté aller taper euh, dans Lambda, faire toute cette enrouille que, que Zappa sait faire et pour lequel Zappa fonctionne plutôt bien et, et optimise tout. Et en parallèle, la CI va du coup s'occuper aussi des statiques qui seront hébergées sur la GitLab Pages, euh, donc euh, la fameuse adresse GitLab IO. Et donc au final, quand tout ça s'est terminé, on se retrouve avec ce schéma-là. Donc euh, nos clients, ou en tout cas les, euh, les gens de l'Internet qui vont vouloir utiliser notre, euh, notre, petit, euh, notre petit chatbot, vont se connecter à l'adresse, vont utiliser l'adresse GitLab Et, euh, et sur GitLab.io aura été mis à jour la référence à l'instance lambda par tout le, le petit script de, de CI, du fait qu'on a bien une page HTML qui répond quand on va se connecter sur euh, gitlab.io slash freezedge slash grampi, je crois que c'est ça, et euh, on a cette page, et cette page en fait elle a la référence qui aura été construite au moment de la CI avec le bon euh, la bonne adresse de Lambda. Et donc dans la Lambda, on va retrouver la partie, euh, le code qui était dans Flask, qui est packagé, et donc euh, quand on va appeler euh, ce, cette adresse-là en, en fournissant les paramètres attendus, euh, Lambda va nous répondre avec euh, bah, voilà, un JSON, euh, et ce JSON-là sera interprété par le petit bout de JavaScript qui est sur la page, euh, la page statique, et mettra à jour cette page-là. Donc si on fait refresh, on perd tout, il n'y a pas de notion d'historique, on est vraiment sur quelque chose... Euh, de très très très basique. Voilà pour la présentation générale, je rentrerai pas plus dans les détails techniques. Je peux vous proposer mon mini bilan qui n'engage que moi. Ce que j'ai trouvé très fastoche, c'est le dev en local, et c'est chouette de se dire que bah, on utilise Flask, en local, ça n'a aucun impact sur ça, on rajoute des fichiers de conf pour le déploiement, mais localement, il n'y a pas de différence. Du coup, on a un code qui est portable. Euh, voilà. Si on fait du code pour du Flask, euh, on fait pas. C'est pas pareil que le, les essais de code que j'ai fait pour du Lambda. C'est quand même assez. J'ai euh, ouais, essayé sans vraiment y arriver. Et c'est quand même vraiment très très spécifique. Et j'imagine que quand on commence à avoir des choses un petit peu un petit peu velues, denses et riches euh, qui sont hébergées dans Lambda, euh, bah voilà, c'est du boulot de passer à une autre solution que Lambda. Et puis, bah, ce qui était très agréable pour moi en tant que débutant, c'est que je me suis perdu à aucun moment, à part le petit bout de JavaScript qui est vraiment euh, léger, léger, je me suis perdu à aucun moment à être obligé d'apprendre de nouvelles techno, de nouveaux langages, reste dans un univers 100% Python, et ça, franchement, c'était super appréciable. Les points galères, parce que voilà, il faut faire un petit peu la balance, euh, configurer un rôle IAM de AWS, euh, c'est l'ichou qui est sur le, le repo Zappa, qui est la plus commentée et la plus vivante. Parce que ce qui est proposé par défaut est vraiment standard et déconseillé à utiliser en production parce que c'est ultra ouvert et il y a énormément de choses qui sont autorisées. Et en fait, le, il y a une vraie compétence, je pense, dans cette situation, si on veut passer sur de la production sérieuse et, et fiable. Il y a une vraie compétence à définir le rôle AWS qui autorisera vraiment ce dont on a besoin et qui ouvrira pas d'autres trucs. Quoi. Bon, la facturation asymétrique. Moi, je suis dans le fritière AWS, mais ça s'arrêtera et je n'ai pas l'intention de mettre des ronds là-dedans. Euh, deux semaines, parce que ça s'est fait pendant que je cherchais du boulot, ce projet-là, deux semaines de, de boulot raisonnable. Euh, J'ai explosé un mois de fritière, mais pas sur tout, toutes les offres AWS. C'est vraiment très, très asymétrique. Je n'ai pas, pas fait de stats, mais euh, de mémoire, euh, je crois qu'on explose les conteneurs sur S3. Parce qu'en fait, un des soucis, c'est que l'application est packagée complète et envoyée sur S3, puis après sur Amazon. Enfin, il y a vraiment un, un petit, euh, un, un, un, un petit micmac qui est fait là-dedans. Et du coup, euh, contrairement à du, du développement 100% lambda, eh ben, euh, c'est super lourd. Quoi. On trimballe quand même des gros, gros paquets euh, et on les déplace. Voilà. Et comme je ne suis pas allé beaucoup plus loin, je n'ai pas vraiment d'autres galères à, à vous partager. Voilà. J'ai fini le tour de ma présentation, je vous remercie de m'avoir écouté, euh, vous avez là le QR code vers mon site perso sur lequel vous allez trouver dans la, la, dans la, part, la partie présentation, j'ai un, euh, un petit billet qui rappelle les références vers cette présentation, vers le repo, etc. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir mon code, à aller voir euh, mon GitLab, euh, à me faire des retours, je suis toujours intéressé. Voilà, j'en ai fini. Il nous reste 4 minutes pour les questions, elles seront filmées, mais j'ai le temps après pour répondre à toutes les autres ce questions. Que ce que je veux faire après maintenant, donc ce que je veux faire après ça, alors euh, mon boulot me prend beaucoup de temps. Je ne suis pas du tout sur ces technos-là. Donc là, euh, j'avoue que j'ai pas vraiment de plan pour réutiliser AWS. Après, euh, dans un contexte sans tenir compte de ça, euh, j'aurais été curieux de voir comment on déploie du Django, parce que là, c'est facile, c'est une petite fonction, c'est simple. Mais j'avoue que le concept de serverless euh, pour une application qui peut avoir plusieurs routes, plusieurs choses, euh, pour l'instant, je... Ouais, je ne vois pas trop comment ça peut se goupiller. Donc éventuellement, si je devais avoir une suite à ce projet-là, ce serait dans ce sens-là, ce serait de passer sur une, un niveau de complexité un petit peu supérieur, et ainsi de suite. Oui et Justement, en follow-up sur cette question en termes de, de complexité supérieure, euh, est-ce que tu as jamais tenté, genre, Google euh, Kubernetes Engine, ce genre de truc-là euh, Après, tu dis qu'effectivement, l'hébergement de ton tel, t'es plus forcément impliqué là tout de suite, mais si tu devais être impliqué dans le développement, est-ce que ça t'intéresserait d'apprendre d'autres techs, finalement est-ce qu'à AWS, tu penses que a trouvé une solution qui te gérer un peu tout quoi euh, J'ai du mal à résumer ta question en, en cours. Euh, Est-ce que, est que je serais intéressé par utiliser d'autres technos Pas que AWS, c'est ça oui et d'autres technos euh, type euh, hashtag cloud, euh, trendy, etc. Ouais. Alors moi je suis un curieux de nature, euh, donc j'ai aucun problème et c'est pour ça que même si je suis filmé et que je parle d'AWS, je le vis bien et j'espère que les libristes qui me reconnaîtront euh, <rire> l'auront compris. Non mais clairement je m'en fiche, je suis vraiment un technicien euh, de, depuis très très jeune et donc moi les outils me passionnent et, euh, et ben voilà j'aime bien avant d'avoir un avis sur quelque chose, avoir pu tripatouiller avec et donc clairement si demain, il fallait faire du GCP ou d'autres trucs, je serais super intéressé. Moi, dans mon boulot, là, je suis content parce qu'ils euh, sont plutôt sur des machines virtuelles. Je, typiquement, du Docker, c'est des outils euh, que je regarde un peu de loin, j'essaie un peu des trucs de temps en temps. Mais euh, dans l'absolu, non, moi, j'ai vraiment, euh, vraiment un intérêt pour, euh, pour tout type de choses. Ça permet d'avoir un avis après. On est super bon dans le timing. Donc, bah, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie une dernière fois et euh, je laisse ma place. Enfin, quoi que là, c'est l'heure du repas. Donc, euh, bon appétit.